Euh... Salut moi, <rire> moi du futur euh... Bah écoute Milena, euh, je sais pas, il y a plein de choses à te dire en vrai Mais si je devais rassembler les choses essentielles euh, Je te dirais d'abord que j'espère que t'es là où tu veux être euh, J'espère que t'es la personne que tu veux être Généreuse, à l'écoute Bon euh... que t'as des défauts un peu quand même que t'en as changé quelques-uns, ton impatience, ton intolérance, j'espère que ça t'a appris à travailler dessus. Euh, j'espère que t'es comédienne, mais si tu l'es pas, ce sera pas dramatique. Hein. Tant que t'es à un endroit où t'es heureuse, c'est le principal. Euh, j'espère que tu dors encore avec Coco, <rire> parce qu'on aime trop Coco, et, et que c'est important pour nous. Enfin, Aujourd'hui, en tout cas, il est indispensable pour moi. Et surtout ce que je souhaite et ce que j'espère au maximum c'est que, que tu t'aimes et que tu aimes les autres. Plus que tu ne les aimes maintenant. Et plus que tu ne t'aimes maintenant. Je voudrais que tu sois à ton maximum. S'il y a un truc dont je suis sûre de, de jamais vouloir changer, au jour d'aujourd'hui c'est mes amis. Qu'on en perde ou qu qu'on s'en fasse des nouveaux, il y, a, il y a des gens qui sont essentiels et... Et mes amis c'est ma famille, et tes amis ça doit être ta famille. Ça je veux pas que ça change, vraiment. Et voilà, j'espère que... Enfin, non, c'est même plus espéré. En fait, il y a deux jours, t'as enterré une amie d'enfance, Cécile. Et... Et je crois que ça t'a fait prendre conscience que... Que parfois on arrive à bout, et que c'est le bout du bout que parfois on déçoit et on se déçoit mais qu'il qu faut continuer à s'accrocher à la vie et j'espère que ça tu, tu l'oublies jamais que même si c'est pas toujours facile même si parfois c'est vraiment injuste et c'est dur et il y a tellement pire autre part que tu peux pas prendre la peine de dire ok cette fois j'abandonne j'espère que t'es encore une battante et que tu continues de te battre pour tout ce que tu veux pour les autres, pour toi mais, mais surtout, surtout, surtout pour tout ce que t'aimes. J'espère aussi que, que tu arrives à pleurer en public. Tu vois. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, t'as du mal. Enfin, tu le fais pas. Parce que toute ta vie, on t'a dit que ça faisait quelqu'un, enfin, de toi quelqu'un de faible et, et en fait, c'est loin de faire de toi quelqu'un de faible, ça fait de toi quelqu'un d'humain, en fait. Avec beaucoup plus d'humanité. Alors j'espère que ça t'arrive à le faire parce que c'est pas grave de pleurer en public et parfois c'est même nécessaire. En tout cas je pense que pour nous le plus important c'est que c'est qu'on soit heureux. Ça fait cliché mais c'est la vérité, alors voilà j'espère que t'es heureuse, j'espère qu'on sera heureux. Et voilà, et Coco et moi eh ben, on pense très fort à... à mon moi du futur, surtout lui hein. Et, et voilà, on te fait des gros bisous et, et on t'aime fort. <rire> bisous